Le surprenant musée de David Walsh, le Mona, situé à Hobart, avec sa galerie sulfureuse consacrée au sexe et à la mort. Les parois en grès triasique du musée ont été taillées par l'agence d'architecture Fender 4 salidis Le bâtiment ne possède aucune fenêtre et l'atmosphère est intentionnellement sinistre. Port Arthur, petit village et ancien centre pénitentiaire à 60 km au sud-est de C'est un des lieux les plus chargés d'histoire d'Australie et l'un des plus beaux sites touristiques de la Tasmanie. C'est à Richmond, petite ville à 25 km au nord-est de Zobart, que se trouve le plus vieux pont d'Australie, construit de 1823 à 1825 par des bagnards et toujours en usage. you. Mm -hmm. un parc national situé à 125 km au nord-est de Hobart, du nom du navigateur français Louis de Frécinet. En raison de la diversité des espèces de flore et de faune rares et endémiques présentes, ainsi que de la diversité des paysages et des communautés du parc, son rôle dans la conservation est particulièrement important. La région située dans le parc revêt également une importance culturelle. De pêcheurs de Vichenot compte une petite communauté française. Elle maintient le souvenir du navigateur français Nicolas Baudin qui découvrit et reconnut la côte orientale de la Tasmanie. Beaconsfield Main, un héritage centre, est un musée retraçant l'exploitation de la mine orifère près de la rivière Tamar, dans le nord-est de la Tasmanie, à 40 km au nord de l'Ocheston. L'or y a été découvert pour la première fois en 1847. Beaconsfield est devenue la ville orifère la plus riche de Tasmanie. Elle a fermé en juin 2012. Cataract gorge est une gorge de la rivière située à Loch On la trouve dans la partie inférieure de la rivière sous-est. Le télésiège d'où je filme est le plus long télésiège à une travée du monde. La plus longue étant de 308 mètres. Le télésiège construit en 1972 a une portée totale de 457 mètres. A, a walk up at Cradle National Park, and you find a scat that's got chunks in it and, and hairs, it's very likely to be from a suspect. As, well. as you can see, they're quite happily housed together. Um, often they dent together, sunbath together, but as I said before, if it's feeding time, they'll become a little bit more competitive. They're not very territorial, though, so they do tolerate other animals in the same enclosure. Um, because they are nomadic, they do travel to find food, so Le diable de Tasmanie est le plus grand marsupial carnivore d'Australie. Il vit uniquement sur l'île de Tasmanie. Il se nourrit de toutes sortes de viandes et notamment d'animaux plus petits, tels que des possums, des wallabies, des wombats. Il ne laisse rien, il mange les os et la peau de ses proies. Cette espèce est la seule survivante du genre sarcophilus. En 1982, de grands gisements de plomb et d'argent furent découverts. Zeehan était un grand centre minier. Aujourd'hui, le souvenir de ce glorieux passé se laisse regarder dans le Xian School of Mines Building qui abrite le West Coast Juniors Memorial Museum et quelques beaux bâtiments bordent la rue principale. village et un ancien port sur la côte ouest de la Tasmanie, fondé en 1877, à 300 km au nord-ouest de Hobart, en visite à l'île Sarah sur la Gordon River. L'endroit difficile d'accès fut choisi pour y fonder un bagne en 1822. Les ruines attestent de la dureté de la vie des convicts isolés. Les hommes travaillaient pour abattre le pain huon, espèce endémique très recherchée car très cible. Le site fut abandonné en 1834. Le lac Sinclair dans le parc national de Gradle Mountain a une profondeur de 200 mètres ce qui en fait le lac le plus profond d'Australie et le deuxième de tout l'hémisphère sud après le lac Tanganyika. Les énormes conduites d'eau en acier qui descendent le long des flancs de la montagne. C'est un puissant rappel des forces de la nature qui créent l'hydroélectricité. C'est la raison pour laquelle la ville de Taralea fut créée sur les hauts plateaux du centre de la Tasmanie. Hobart, fondée en 1804 en tant que colonie pénitentiaire située à l'embouchure de la Derwent. Elle est protégée par le mont Wellington à l'ouest et le mont Nelson au sud. Le port de Hobart sert de point d'ancrage aux expéditions antarctiques, australiennes et françaises.